Qu'est-ce que je veux dire bon, Moi je commence par le contexte. Oui, ah, oui, je commence. Ce que con... je veux bien. <rire> D'accord. Okay. Okay. Bon, la France, comme vous avez vu dans les films de Maria Charrois, et tout ça que nous, nous ont raconté notre collègue, et euh, la France est un pays où la, la prostitution, le travail sexuel, continue à être criminalisé. On a passé du modèle de racolage, où le racolage était criminalisé. On a passé d'un modèle de pénalisation de la, de la personne travaillée de sexe à un modèle qui pénalise les clients. Donc, on a copié le modèle suédois. Comme vous savez, la Suède, dans les années 2000, il a, il a approuvé une loi qui pénalise les clients. Donc, les clients nous sont vus comme des, comme des violeurs. Des, des violeurs qui achètent, achètent des services sexuels. La France, depuis 2016. Et avoir une loi de pénalisation des clients qui nous met en danger. Et on continue à être vus comme des criminels. Et même si ce n'est pas nous, les travailleurs du sexe, qui sont criminalisés, ce sont nos clients qui sont criminalisés pour acheter des services sexuels. Mais à la fin, ça ne change rien. On continue à être en danger, on continue à être précarisés et on continue à être victimes victimes de l'État et des politiques publiques qui ne reconnaissent pas que nous sommes indépendants, que nous sommes autonomes et que le travail sexuel, c'est un travail. Donc, ça fait partie de notre lutte, et c'est la lutte de de tous les activistes et militants qui travaillent contre la criminalisation du travail sexuel. Et ça ne se passe pas seulement en France, ça se passe partout dans le monde. Donc, euh, notre lutte, c'est la reconnaissance du travail sexuel comme un vrai travail et la reconnaissance de, euh, de notre droit en tant que, que, que, nous, que nous faisons partie de la classe travailleuse. Mm. Même si je ne voulais pas travailler, parce que personne ne voulait, voulait pas travailler, <rire> ça c'est vrai, et, euh, on a besoin que le travail sexuel soit reconnu comme un travail. Donc, ça c'est le contexte euh, dans la France, on a eu des victimes partout, des victimes d'abus policiers, des victimes de politiques publiques, comme je viens de le dire, qui ne reconnaît pas le travail sexuel comme travail, et même des victimes mortelles. On a eu une victime l'année passée, au mois d'août, c'était un collègue peruvienne, Manessa Campos, mm. qui a été touré au Bois-Bologne, à Paris, pour une bande de braqueurs, une bande de faux clients. Parce que, je peux dire, moi, j'ai commencé à 18 ans, pour le moment, je à, moi j'ai 37 ans, comptez pas mon âge. Et, euh, et moi, j'ai commencé à 18 ans à faire le travail sexuel. Et jamais, jamais, j'étais victime d'une violence de la part d'un client. Mais moi, j'étais victime de euh, violences de la part des faux clients qui nous, ont, qui, qui nous volent parce qu'ils euh, sachent bien que euh, nous sommes des de, de, de dernières professions qui avons de l'argent dans la poche, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un, un système de, de paiement très différent que les paiements liquide. Mais euh, on est aussi victime, moi j'étais aussi victime des politiques publiques qui ne reconnaissent pas le travail sexuel, des de abus policières Donc que, euh, voilà, c'est le contexte euh, euh, français. Et ça, c'est notre lutte, la reconnaissance du travail sexuel comme un vrai travail. Voilà. Merci Et, euh, et la lutte continue. On a fait une question prioritaire constitutionnelle euh, à l'État français en demandant à l'État français la reconnaissance de... Bon, la, la élimination de la loi de pénalisation des clients qui a été euh, en 2016. On a perdu ces questions prioritaires constitutionnelles, même si on a démontré avec des chiffres qui sont sortis de la part des de associaux, des chercheurs qui nous ont soutenus. Là, où, où on a montré effectivement les effets négatifs de la loi, comment cette loi de pénalisation des clients continue à nous mettre en danger, à précariser notre vie. Mais notre euh, ennemi abolitionniste, parce que nous sommes victimes aussi d'un féminisme abolitionniste institutionnel qui s'est installé dans l'État, et dans, non seulement dans l'État français, mais partout le monde, et elles sont montrées avec euh, ces arguments, de, euh, arguments qui disent que nous, nous faisons partie d'un système constitutionnel, que nous sommes des personnes... Aliénés, que nous, sommes pas, que, nous sommes pas capables, que nous ne sommes pas capables de reconnaître que nous sommes violés et que nous sommes, pillés, que, que nous sommes violés, payés pour, pour des viols tarifés. Avec ces arguments, euh, ces stupides arguments, ils ont gagné. Euh, et voilà, on a perdu la question prioritaire constitutionnelle. Mais comme nous disons, on a perdu une bataille. Mais la guerre continue et nous sommes ici pour continuer la révolution putain. <rires> euh, je vais enchaîner. <rire> oui, oui. Euh, du coup, je vais commencer par parler de ce qu'on fait au Stras PACA, euh, puis euh, parler euh, des euh, prochaines étapes en fait des abolitionnistes pour euh, nous précariser. Donc euh, avec euh, le stress PACA, on a mis euh, en place cette année euh, des euh, événements putes euh, comme celui-ci. On a créé aussi un partenariat avec euh, le Spot Monchamp, afin de mettre en place des boutées de putes. Donc c'est un rendez-vous euh, mensuel de prévention et discussion en de travailleuse du sexe. Une, euh, on, a aussi, euh, on participe aussi au Maraude avec Ed euh, Marseille. Et euh, on va faire sûrement plein de belles choses. Euh, notamment, on parle de mettre en place des ateliers d'autodéfense par et pour les travailleuses du sexe à Marseille. Euh, je crois que la reconnaissance des droits des travailleurs du sexe euh, se fera entre autres par des capacités d'auto-organisation en région. Alors euh, au Stras, on soutient... Euh, les initiatives locales, que ce soit à Marseille ou à, à, ailleurs. Euh, ça passera aussi par euh, une, meilleure, euh, des, une meilleure représentation des travailleurs du sexe ne peut se faire sans l'appui euh, des alliés. Et euh, j'ai la grande chance euh, d'habiter à Marseille pour ça, car il euh, y a euh, des alliances fortes avec euh, les mouvements LGBTI et queer. Euh, nous avons aussi le soutien des euh, mouvements féministes intersectionnels qui vont être euh, au plus près des enjeux féministes euh, actuels, qui n'excluent pas les personnes racisées, les personnes trans, les femmes musulmanes qui portent le voile et les putes. Les féministes d'une autre époque restent hermétiques à l'idée qu'une travailleuse du sexe puisse penser par elle-même, c'est pourquoi elles vont savoir mieux que nous euh, ce que nous vivons. Et euh, je pense que c'est une posture euh, patriarcale. Euh, ces féministes euh, ne sont pas majoritaires. En fait, elles sont simplement plus proches euh, du pouvoir et euh, ont des moyens financiers qui leur permettent une visibilité plus importante. Euh, elles usent euh, de techniques de d harcèlement en fait, <rire> dignes de la vie du Lol lorsque des personnes se positionnent en faveur de nos droits ou simplement militent pour leurs droits. Lorsque le STRAS a déposé un recours au Conseil constitutionnel, il y a un, un avocat abolitionniste qui a fait chuter les noms des euh, membres du STRAS qui étaient requérants, euh, qui ont été diffusés du coup, euh, sur euh, Internet. Euh, ces techniques de mafieux, en 2019, on n'en veut plus et, nous sommes déterminés à ne plus nous laisser silencier. Nous n'avons plus peur de leur diffamation, de leurs menaces, de leurs tentatives d'intimidation, car les lois françaises qui abolissent les travailleurs et travailleuses du sexe sont bien plus dangereuses. Et euh, comme si nous n'en avions pas assez de la loi de 2016, la planification de notre disparition se poursuit, avec la proposition de loi sur la cyber-haine portée par la députée La République En Marche, Edith Savia. Cette proposition de loi visant à censurer le contenu haineux sur Internet est une loi bienveillante. Comme souvent, les lois bienveillantes sont dangereuses. Ne dit-on pas, l'enfer est allé de bonnes intentions Après tout, euh, euh, qui décide de ce qui est haineux ou de ce qui n'est pas, euh, N'est-ce pas une loi qui pourrait permettre aux politiciens de se protéger de tout pouvoir de contestation numérique puisque dans la rue, nous n'avons pas eu notre pouvoir de se rassembler pour contester Les lois de censure s'inscrivent toujours dans les cadres de, de, de totalitarisme. S'il s'agit réellement de lutter contre les discriminations, il faudrait commencer par censurer nos élus qui portent et votent des lois discriminatoires. Euh, on garde en tête les discours anti-PMA pour tous et toutes, les discours contre les femmes musulmanes qui portent le voile et les discours actuels contre l'existence des putes. Mmh. Cette loi, qui est faite dans une procédure accélérée, euh, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de navette entre les deux chambres comme cela, fait, cela se fait normalement, euh, elle comporte un amendement CL13, qui cible les travailleurs et travailleuses du sexe qui utilisent internet, internet Soit les escortes, les acteurs et actrices porno, les camgirls et les camboys. En fait, il s'agit d'un rejeton des lois CESTA et FOSTA du gouvernement Trump qui ciblait les travailleurs et travailleuses du sexe américaines dont le bilan est tragique pour nos collègues américaines Cela a impacté la France. Puisque, euh, il y a eu à la suite de cette loi une censure plus importante sur Facebook et Instagram, et des shadowbans euh, sur Twitter pour empêcher notre visibilité et nous prégariser. Il y a aussi une censure des comptes militants, notamment cette semaine, le compte euh, Instagram Tabot qui respectait la charte, la charte, <rire> euh, la charte Instagram, mais euh, informait euh, sur euh, nos droits et nos luttes. Voilà déjà ce qu'il y a comme... Euh, Loire, euh, là Laetitia Avia euh, veut s'attaquer aux sites d'escorte qui sont perçus comme proxénètes, alors que certes ces, ces sites euh, s'enrichissent, mais aussi permettent de travailler, tout comme euh, d'autres pour d'autres travails, il existe des plateformes pour mettre en relation euh, une personne qui propose un service et un client. Si les, les plateformes sont en capacité de s'enrichir, c'est parce que justement à cause de la loi française sur le proxénétisme, il est impossible de créer des plateformes par et pour les, les travailleuses du sexe puisque les termes de la loi sont tellement englobants que toute aide à la prostitution euh, est considérée comme du proxénétisme. Une mise en péril de l'usage des sites pousserait nos collègues à travailler dans la rue où elles sont plus exposées aux violences à cause de la loi de pénalisation des clients et des arrêtés municipaux. Nous ne voulons pas de la loi Avia. Nous voulons pouvoir avoir nos propres sites d'escorte, comme il y en a en Suisse romande, où l'État fédéral n'a pas une politique malveillante à l'égard des travailleuses du sexe, sous couvert de vouloir les sauver. Euh, cette euh, application, c'est l'application euh, Call Me To Play, euh, qui, est, euh, qui met en ligne gratuitement euh, les annonces et recense les blacklists de mauvais clients ou d'agresseurs je vous lis les retours de l'ASPASI, qui est une association de santé communautaire à Genève. Donc, Le bilan est très positif, un succès auprès des travailleurs du sexe qui sont inscrites, qui disent être ravis d'avoir un site gratuit et avec des infos utiles. Pas mal de personnes inscrites sur le site sont venues vers les associations de santé communautaire par la suite pour avoir des informations et soutien sur ces questions notamment sur les questions de cyberharcèlement. Ça a donc un impact réel sur les risques exposés à, liés à l'isolement. Euh, lors de l'inscription sur le site pour créer les annonces, il y a des conseils utiles, notamment pour la prévention des risques, santé, violence, etc. Euh, par exemple, bien réfléchir à quelle photo on met, euh, comment protéger sa vie privée, euh, et enfin, tous les profils d'annonce sont validés par une personne qui lit attentivement tout, vérifie les photos grâce à un logiciel pour éviter les bonnes images. Euh, il y a euh, des moyens d'avoir des politiques réellement bienveillantes à nos égards. Euh, nous savons mieux que quiconque quels sont nos besoins et comment lutter contre les violences auxquelles nous sommes exposés. Cette loi a pour vocation de censurer le porno qui serait visible pour les mineurs pour protéger du porno qui serait le grand responsable des violences sexistes. Cet argument complètement con, euh, enfin, si nous les actrices porno avions du pouvoir, ça serait... Euh, mis à part euh, la Tchitcholina, à euh, qui je vous inculte sans fin, je ne connais pas d'actrice porno qui gouverne le monde, même si ce serait probablement mieux ainsi. Bref, l'argument de la faute au porno permet aux personnes qui commettent des violences sexistes de se déresponsabiliser ou aux victimes de violences d'excuser leurs agresseurs. On peut d'ailleurs vérifier tout de suite la fausseté de l'argument de la faute au porno. Je peux, par exemple, me goder la chatte devant vous, puis on va voir si d'un coup, il y a des violences sexistes qui se passent dans la salle. Euh, enfin, chercher à censurer le porno, cela risque de nuire fortement aux camgirls, aux camboys et aux pornos indés amateurs, mais aussi aux pornos mainstream. Euh, je crois que c'est inspiré par la loi britannique où euh, il fallait montrer euh, sa carte d'identité pour euh, regarder du porno, euh, mais qui s'est avérée en fait inapplicable car contradictoire avec euh, les lois de protection des données et qui, en fait, euh, juste techniquement, euh, c'est impossible. Donc, euh, nous ne sommes pas dupes. Euh, nous savons qu'en Suède, les abolitionnistes, enfin les prohibitionnistes, n'ont hein, pas peur des mots, euh, parlent d'un retour de la criminalisation. Et en France, cela risque d'être leur prochaine étape euh, après la loi euh, Avia. Euh, nous continuerons de, de résister. Et j'appelle tous les sex workers et nos alliés à se mo mobiliser contre cette loi Avia qui passera au Sénat en décembre, J'ai pas encore la date, contre les politiques abolitionnistes et pour nos putains de droits. Ok. Merci. Euh, merci euh, à vous de m'avoir invité ici. Je suis très honoré d'être là. Alors, euh, je voulais parler... Euh, en continuité de ce que tu viens de dire, d'un projet que je suis en train de porter, euh, c'est un projet qui s'appelle Sexum, c'est financé par l'Union Européenne, et fait une étude comparative de la situation en France, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, où il y a des politiques très différentes par rapport au travail sexuel à l'immigration. Et donc c'est aussi pour souligner un peu euh, comment la situation en France euh, est votre euh, point de vue. Euh, je trouve que c'est assez... Euh, euh, important parce que ça souligne des problèmes qui sont plus partagés dans le monde entier. Mmh. Euh, alors le projet est basé sur la collaboration avec des associations qui s'occupent des prostitutions et des travail sexuel. Et on cherche d'interviewer euh, les personnes directement concernées pour savoir ce qu'elles pensent euh, et qu'ils pensent de la situation, comment l'améliorer. Et on a fait 200 entretiens euh, qualitatifs euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis et en France. Euh, ce sont des pays qui ont des approches complètement différentes. Alors, pour, les, pour rappeler, en Amérique, le travail sexuel en soi-même est criminel, donc c'est un crime. Et ça veut dire que si, si on va à la police euh, et, qui, euh, et on dit qu'on fait ce travail, on est, on est arrêté. On est, on, après, ce n'est pas un crime de très haut niveau, mais quand même, il y a énormément d'amendes, il y a un criminal record et donc euh, on, après on est, on est coincé. Euh, en France, euh, je ne vais pas m'éloigner là-dessus, vous avez déjà tout, tout, tout, tout dit et je n'ai rien à rajouter, euh, sauf qu'on a fait déjà avec le Stras avec des associations communautaires et en 2014, on avait fait un premier sondage, on avait trouvé que 98% des de, de, de travailleurs sexuels étaient contre la pénalisation des clients pour les raisons qui après se sont avérées et donc c'était un, une catastrophe cette loi euh, qui, qui était déjà annoncée euh, et, et, et c'était encore pire de ce qu'on avait prévu parce que finalement ce qu'on n'avait pas prévu c'était que les personnes se blanient du traitement euh, euh, contre les sida et, et le VIH et donc euh, ça, ça a été vraiment la confirmation le, le, la recherche qu'on avait avec Médecins du Monde c'était la confirmation de cette, euh, cette, cette logique euh, qui est vraiment, je trouve, pas respectueuse de, de la vie des personnes et de, de leurs décisions parce que finalement les, la vie des personnes est traitée comme des dommages collatéraux qui, qui peuvent être supportés dans le nom d'un avenir idéologique. Et donc la vie des gens qui maintenant font le travail sexuel n'est pas importante. Et je pense que ce que vous venez de dire aussi, par rapport à la nouvelle loi de Sessa Faust, no? inspirée à Sessa Faust, c'est très important. Je pense qu'on qu qu vit dans, dans des temps assez, assez conservateurs. Euh, moi, je, dans mon travail, j chiste, hein? je, je des... J'ai le concept de gentrification morale. Moi, je trouve que mm -hmm. le travail sexuel et donc l'encadrement abolitionniste, prohibitionniste du travail sexuel, c'est une excuse, finalement, pour porter des politiques conservatrices mm -hmm. par rapport à la sexualité. On est en train d'être tout mainstreamé. Et, et même la sexualité est en train d'être présentée toujours comme quelque chose d'égalitaire, consensuel, évidemment, mais c'est quelque chose, non, euh, qui, qui est très problématique dans la façon dans laquelle, après, ça va justifier des politiques répressives, toujours mmh. répressives. Vraiment, tout le monde veut des relations égalitaires, mais après, il y a des hiérarchies, mmh. euh, non, et des jeux de pouvoir. Bon, bref, alors aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est exactement ça, que quand ils ont introduit la cesta fosta, les personnes no, no, plus fragilisées, plus marginalisées, dont les migrants et les personnes racialisées, ont été euh, forcées à aller dans la rue pour continuer à faire leur travail, et donc être arrêtées. Parce qu'être à la rue en Amérique, ça veut dire être sujet à des descentes, en Amérique, à New York, euh, qui est même la ville la plus progressiste, euh, non, en Amérique, il y a des euh, « entrapments », donc il y a des policiers qui font semblant d'être des clients oui, oui, oui. et ils vont jusqu'à l'acte sexuel et, euh, non, pour prouver, gratuitement après, parce que… Hein, et, euh, et après ils, euh, ils, ils font des arrêts et tout ça et donc c'est faire une loi qui pousse les gens d'aller sur le trottoir ça veut dire faire une loi qui pousse les gens en prison mm -hmm. et, et ça c'est quelque chose qu'on savait déjà mais ce qu'on savait pas et qu'on avait déjà annoncé c'était que c'était vraiment les personnes fragilisées donc le, nous on, a, on, est, on avait fait le terrain plusieurs fois la nuit il y avait que des personnes afro américaines femmes trans une très grande précarité, parce que les personnes après qui, qui pouvaient s'en sortaient avec l'Internet et tout ça. Okay. Donc l'Amérique, c'est le, le, le, le pays où il y a plus de problèmes dans le cadre du, du projet. Et c'est qu'on a noté, c'est qu'il y a une relation directe entre les taux de criminalisation et la perte de droits des personnes. Là, donc la, la, la plus il y a de criminalisation, plus les personnes sont, sont, sont, sont fragilisées et euh, vraiment... Euh, sujet à un pouvoir arbitraire. Donc euh, si, on, si on fait une statistique, le, le, le pire cas qu'on a, c'est les états unis Après, il y a la France, mm. parce qu'avec la nouvelle loi qui a introduit la pénalisation des clients, il y a eu une perte de droits et, et il y a eu une, vraiment une grande pécarisation. Euh, là, je ne vais pas me laner là-dessus, on a déjà mm. parlé. Euh, après la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande est portée toujours comme exemple de décriminalisation, mais en Nouvelle-Zélande les migrants ne peuvent pas travailler. Et donc ils, ils doivent être permanent resident. Et donc ça veut dire que même si le cadre est super, parce que la prostitution et le travail sexuel sont complètement légaux, mais les personnes migrantes sont, sont, sont et comme c'est un petit pays, et donc la police d'immigration a beaucoup de contrôle sur le pays, parce que c'est 4 millions de personnes, Okay. Les migrants sont assez euh, sujets à des contrôles, à être euh, répatriés, à euh, être exploités. Donc, même si, quand même, il n'y a pas beaucoup de cas de traite des êtres humains mmh. en euh, Nouvelle-Zélande, les, les, les personnes euh, sans papier, comme dans tous les secteurs de travail, sont sujets après de fortes discriminations, de l'exploitation. Et le, le meilleur, euh, les politiques meilleures qu'on a trouvées par rapport à ça, la, dans une optique de réduction des dommages, c'est. Euh, l'Australie, surtout le New South Wales, donc Sydney, où, euh, il, où les personnes peuvent travailler dans l'industrie sexuelle, dans le travail sexuel, avec un visa d'étudiant, avec n'importe quel visa qui permet de travailler, permet de travailler aussi dans l'industrie sexuelle. Donc ça veut dire qu'accéder au travail sexuel ne passe pas à travers des, des logiques euh, explo, d'exploitation pour obtenir les papiers comme on a non, évoqué dans les documentaires aussi. On mmh. peut avoir un simple cours d'anglais euh, qui nous permet de travailler euh, 20 heures euh, par semaine. Et donc Ces 20 heures peuvent être aussi dans le travail sexuel. Ça veut dire que ça baissait énormément les coûts de, pour, pour obtenir les papiers, que les personnes sont documentées. Donc, s'il y a des abus des exploitations, elles peuvent aller à la police. Mais aussi, elles peuvent changer euh, de lieu. Parce que comme il y a une industrie qui est assez épanouie, il y a des, des pratiques, il y a des, des, des, des lieux où il y a des standards de travail plus respectueux, alors les gens peuvent dire « bon, tu ne me traites pas bien, je vais, je vais dans un autre endroit ». Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de, qui, qui était pour, pour, pour moi très, très important, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de droits dans la légalité, évidemment, et, et, et il faut toujours favoriser des politiques qui reconnaissent le fait que les gens font son travail, et que donc il faut les aider à faire ce qu'ils veulent faire, non pas avoir ces modèles assez négatifs, assez, uh, qui ne partent part pas de la subjectivité des besoins des personnes directement concernées. Voilà, je m'arrête là, après si, si vous avez des questions sur, sur les projets, sur les pays, mais voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que en tant que militante du Stras, on, souvent j'ai l'impression que, que nous sommes en guerre contre, contre des ennemis puissants, financés par l'État, et, et qui vraiment ont, ont la volonté de, de nous voir disparaître et c'est moi j'ai fait les interviews pour la loi de de 2016 de, avec l'article de pénalisation des clients, j'ai fait les interviews j'ai fait des interviews au Sénat devant les députés où euh, où vraiment le le, le sentiment que j'avais c'est quoi que je puisse dire euh, personne ne m'écoutait et vraiment il y a des que ce soit des féministes euh, ou nos amis du qui veulent nous voir disparaître de la surface de la Terre. Et, et je vous remercie d'être là parce que c'est vrai qu'à d'avoir des alliés, c'est c'est vraiment important quand quand on se sent en, quand on se sent menacé. Alors c'est vrai que depuis la loi de pénalisation des clients de 2016, avec les études faites avec Nicolas, les collègues, on s'est aperçu qu'il y avait une recrudescence d'agression. Euh, les, les débats dans les médias, euh, mais comme disait Erwann, on, on est quand même dans les dernières professions à avoir du cash sur nous. Donc, de plus en plus, il y a des serial agresseurs euh, qui, euh, ben, qui, pour se défaucher, vont attaquer les collègues. Oui, donc, avec, euh, donc, Dieu merci, nous avons des alliés comme Médecins du Monde, mmh. le planning familial. Donc pour finir sur une note un peu, un peu d'espoir, j'ai participé à l'élaboration d'une application justement pour se, pré se prémunir des violences et avoir accès à une, bla à une blacklist d'agresseurs. Donc là c'est l'application Jasmine qui euh, qui est, qui depuis le 2, le 2 juin dernier euh, est en comment on dit en en fonction. en fonction en fonction en fonction donc qui permet aux collègues de s'inscrire euh, et bon et, et justement en, en cas de doute si on sent pas trop un client de taper le numéro de la personne ou sa plaque d'immatriculation et de voir si la personne a été signalée et on espère vraiment, comme ça, réduire les agressions et surtout que les sériels agresseurs, euh, arrêter les sériels agresseurs. Et on espère aussi, avec cette application, pouvoir produire un peu des données, des chiffres euh, pour, euh, parce que franchement, les chiffres abolitionnistes, on n'en peut plus. Mmh. Les 120 de victimes de la traite, etc. Euh, avec l'étude de Nicolas, euh, je me rappelle plus les résultats, c'était 16% ou ouais, 15%. 15%. On a beau montrer ces chiffres, on a beau montrer le nombre de personnes interrogées, euh, pour les abolitionnistes c'est toujours 120%. Et donc on espère avec cette application euh, pouvoir aussi produire des données et, et produire des vérités. Donc, s'il y a des collègues dans la salle, je les incite vraiment à venir me voir pour s'inscrire, pour avoir des meilleures conditions de travail, connaître leurs droits. Et comme tu disais, le combat continue. La révolution pute continue. La révolution pute continue. Est-ce Est que vous avez des questions ou euh... Ah oui comme ça. Ah, allez. Ils sont fatigués, hein, c'est samedi. Ouais. <rire> on a à jeter, Une hein. question, à gauche. Moi, je ne enfin, on n'a pas reparlé du film. Je me demandais ce que... Ouais. Enfin, quel attachement particulier vous aviez au film Pourquoi vous avez choisi de le présenter et, enfin, bah, enfin, parler du film, en fait. Enfin, il n'y a pas vraiment à parler, ouais, parler du film. Moi, je me suis reconnu dans tous les trois histoires. Parce que moi, je suis, suis immigrant. C'est repos. Non seulement pour les très travailleurs du sexe. Moi, je suis immigrant, c'est repos. Et moi, j'ai vécu toutes les situations de violence que mes collègues ils vont de, ils vont de, ils viennent de raconter. Et euh, effectivement, euh, on est tous dans la même situation, mais les personnes françaises. Parce qu'on est victime de l'État. Moi, je viens de le dire, on est victime de politiques publiques, des lois que nous ne reconnaissent pas les travailleurs, comme on travaille. Et euh, c'est incroyable que euh, cette loi de pénalisation des clients, il y ait aussi euh, un dispositif euh, social, des parcours de quelque chose qu'ils qu s'appelle des parcours de sortie de prostitution. Ça s'agit d'un dispositif social qui les propose à notre collègue, arrêtez euh, travail sexuel et c'est se mettre dans les dispositifs qui les payent 330 euros par mois 330 euros, euros par mois on fait, on fait rien avec quoi 330 euros par les mois. Courses. et les dons euh, les courses de, en semaine quoi oui. <rire> et, euh, et même si est dans les on récipissait et euh, mais si on récipissait pour un mois donc il faut le renouveler au mois on recherche trois mois Personne va te, va te faire un contrat euh, avec un récipiceur euh, de trois mois. Donc ouais. et, euh, on se dit, on se, on, se, on, se demande, on se pose des questions. Où il est le, le budget pour, euh, pour, euh, pour améliorer la qualité de vie des personnes travaillant du sexe Il va dans les associations abolitionnistes. Et ce n'est pas seulement en la France, c'est partout le monde. Ce sont des associations qui sont spécialisées et faire les lobbies ils ne sont pas, pas commencés ça fait euh, il y a 10 ans ils ont commencé ça fait presque 80 ans donc ils sont spécialisés historique historiquement et faire les lobbies et récupérer les, les budgets de la part de l'État pour nous sauver parce que parce que nous sommes nous sommes, nous sommes regardés comme les Marie-Madeleine tu vois ce sont des associations d'origine chrétienne Catholiques et nous sommes vus comme les marie magdalena qu'il faut qu'il faut sauver de la prostitution et on a des collègues qui sont on a des collègues qui sont bénéficiés de ce parcours de sortie de prostitution mais euh, c est, c est, c est, il n'y a pas une grande quantité il pas une grande quantité de, de collègues et tu vois ils, ils trouvent pas un bon travail ils survivent avec 330 euros avec ces dispositifs de parcours de sortie de prostitution. Et c'est pour ça que nous, les militantes, les strates, les activistes, nous les faisons aussi l'appel à tous les politiciens et à l'État français, et surtout à ces politiciens qui ont signé la loi. C'est mieux faire le, le parcours de sortie de la politique. Mmh. <rires> Là, je voulais juste dire, quand on a fait les, les sondages, on, a, on avait demandé euh, aux, aux femmes nigérianes qu ce qu'elles pensaient euh, de quitter le travail sexuel pour 330 euros. Et elles ont dit par jour. <rire> par jour, oui. Il y a une autre chose à ajouter. Nous reconnaissons qu'il existe la traite humaine et l'esclavage sexuel. Et nous sommes contre la traite, la, la, traite, la traite humaine et nous sommes contre l'esclavage sexuel. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des personnes qui font le travail sexuel parce que c'est son travail. Ils nous sont indépendants, ils nous sont libres. Et c'est ça qu'on vient de voir dans le films. On a des histoires. Euh, beaucoup de familles à partout le monde euh, survivent avec l'argent qu'on qu boit à notre pays d'origine. Et c'est notre travail, et c'est l'appel qu'on fait. Donc, merci de, de, de, de, pour, pour votre soutien. Et voilà. La révolution pute continue. On n'arrête pas de le dire. <rire> <Question. Donc>. euh. <rire> okay. euh, Peut-être par, par rapport au film. Au... Par rapport euh, au film, du coup, euh, en fait, moi, j'ai à cœur de le présenter euh, là parce que c'est euh, un film qui a été exclu euh, de tous les festivals de documentaires euh, mainstream quand il a été proposé parce que euh, c'est un film qui a un point de vue. Donc, euh, dans les festivals de documentaires, ils refusent en fait les les films qui ont un point de vue au nom d'une neutralité, etc. Alors que les documentaires euh, qui peuvent être faits par des personnes qui ne sont pas concernées sur le travail sexuel sont souvent euh, pas du tout objectifs dans ce qu'ils montrent un, comme images stigmatisantes, clichés euh, et de victimisation des euh, travailleuses du sexe. Et du coup, je trouve que c'est important que des films euh, faits euh, par euh, des personnes concernées, euh, avec euh, euh, l'accord euh, des personnes euh, concernées qui sont dedans, euh, puissent euh, être vus. Du coup, euh, voilà. Mmh. Oui. Et puis on va un peu s'auto-congratuler, c'est vrai que c'est à Marseille, pour les putains de rencontres, qu'a été initiée la création de Artwork Connection, donc du Nothing About Us Without Us. Et c'est ce, la création de ce collectif d'artistes putes qui a permis que, que ce film voit le jour. Et le Festival Snap aussi. Oui, le Festival Snap <rire> Et on remercie nos financeurs. Et nos clients aussi. Bon, les finances. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. vous. Merci à vous. vous. Euh, ben, justement, euh, là, il y a le refuge qui m'a contacté à Marseille euh, pour que euh, le stress intervienne, pour informer euh, sur, les, sur les droits et, euh, et sur euh, les actions du, du stress. Et euh, voilà, du coup, euh, on va pouvoir euh, intervenir euh, auprès des jeunes euh, du refuge dans les quartiers défavorisés et tout ça Comment Pourquoi vous n'étendez pas les, les associations enfin, En gros, genre, vous allez dans des centres et tout pour, et dans les quartiers des quartiers défavorisés, etc. Alors, comme au théâtre de l'Ordre, bah, dans, bah, dans un centre quoi. Ben, Si euh, tu connais des endroits, où ce serait possible de le faire euh, avec plaisir. Enfin, vraiment. <rire> Un truc... bonsoir bonsoir il <rire> euh, y avait un truc moi, qui m'a vachement touchée dans le film et que j'avais envie de soulever euh, c'est euh, aussi euh, ce dont vous parliez un peu Puis, en fait j'ai l'impression que si c'est pas si c'est difficile dans le métal du travail du sexe c'est parce qu'il y a toute cette notion de violence et en fait ce fantasme autour d'un de... en fait un travail du sexe qui est constamment violent et dans lequel on on est tout le temps victime, en fait, de, de notre propre travail, sans, bien sûr, sans vouloir invisibiliser les violences qui sont faites, évidemment. Et, euh, et aussi, en fait, encore et toujours, euh, la, la sacralisation de, du sexe, en fait, et ce truc où, euh, en fait, euh, le, le sexe ne peut pas être un travail, parce que c'est un acte d'amour, n'est-ce pas <rire> très bien, Toujours. Que... Et, euh, et, euh, et enfin, voilà, on a être en 2019, j'ai l'impression qu'on... On consacralise beaucoup le sexe, et on, on se d'idées euh, complètement fausses. complètement coup Je suis quand même euh, très contente euh, d'avoir euh, vu euh, et que ce soit vu dans un film, euh, peu importe ce qu'il soit passé euh, sur des festivals euh, de documentaires, et que, je suis très contente d'entendre qu'il va, parce que je suis jeune âme, et je suis très contente de savoir qu'il va pouvoir être diffusé à Genève euh, pour encore une fois écraser ces clichés autour de, de cette violence du travail du sexe, de victimisation des... Mmh. De, de et, et du coup, euh, solidarité avec pays okay? de <rire> Et Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la traite et euh, aux chiffres. Et C'est que euh, quand on regarde, euh, évidemment, les chiffres sont impossibles à voir euh, sur, sur certains sujets parce que ce sont des populations, des phénomènes cachés. Et donc, toute, toute statistique euh, est vraiment à problématiser et à interroger. Mais quand on regarde les choses euh, par les dit méthodologiquement, en faisant de l'ethnographie, des, et des longues durée et toutes les études ont, ont, ont regardé, ont trouvé que c'était une minorité de personnes qui, qui, qui travaillent dans l'industrie sexuelle, qui sont victimes de la traite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un phénomène... Très, très horrible qu'il faut contraster mais ce n'est pas la réalité pour la majorité des personnes qui sont impliquées oui, oui. directement donc il faut le dire donc l'argent ne devrait pas aller la majorité de l'argent ne devrait pas aller euh, vers ça mais plutôt vers la prévention et euh, you know, des, des des violences et donc le euh, soutien de, de la majorité des personnes directement euh, concernées et mais c'est que tout le monde dit Presque tout le monde dit, c'est que euh, plusieurs migrants travaillent dans l'industrie sexuelle pour ne pas être exploités dans des autres secteurs. Parce qu'ils pensent que c'est mieux, relativement parlant, euh, au niveau des euh, libertés, euh, usage du temps et rémunération, que euh, les, les occupations euh, qu'ils arrivent à avoir euh, parfois dans, euh, avec la marque des papiers, mais aussi le fait que certaines. Euh, euh, habilités sont pas reconnues, les certificats, les les études comme ça sont pas reconnues. Et donc vraiment les discours qu a, que je trouve que c'est très important d'avoir tous ensemble, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui. Et donc qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une situation néolibérale où on, les droits des travailleurs, n'importe dans quel secteur, sont toujours plus fragilisés. Et, et, et je pense que la révolution pute pourrait être vraiment euh, en synchronie avec une révolution un peu plus ample se euh, pose des questions qui regardent tout le monde finalement. Qu'est-ce que ça veut dire travailler Qu'est-ce que ça veut dire exploiter Parlons-en, quand, quand finalement les gens, euh, la plupart des gens me disent « mais moi je pouvais faire ça, ça et ça » et la prostitution, le travail sexuel, ça m'a permis d'avoir plus de dignité à partir des, des situations dans lesquelles les gens se trouvent. Et, et les étudiants, moi je trouve que c'est très important. Il y a des études en, en Angleterre qui démontrent qu'il y a eu une augmentation énorme d'étudiants. Euh, qui, qui font le travail social pour pouvoir se permettre les études donc mmh, mmh. tous ces gens qui se gargarisent avec euh, la violence, l'exploitation alors pourquoi ne pas euh, vraiment augmenter euh, euh, l'argent qu'on donne aux étudiants, par exemple si on veut vraiment lutter contre l'exclusion sociale, la marginalisation, peut-être que c'est mieux, non d'émettre plus d'argent euh, qui soutient les personnes en général plutôt que couper toujours mmh. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une corrélation entre les lois, les lois de pénalisation, la loi de, de, de, de criminalisation des travail, de travail sexuels et les, de, toutes les lois de criminalisation d'immigration. Ouais, Ouais, c'est très difficile. Et, et, et, et pour le moment, on a un gros problème aussi avec les préfectures, quelques préfectures à niveau national, qui euh, et, euh, on, on fait un dossier euh, pour les personnes euh, séropositives, euh, qui viennent de l'Amérique latine, par exemple. Oui. Et euh, il y a toujours la même réponse de la part de la préfecture qui nous dit euh, « Vous avez euh, votre pays d'origine un système de santé et vous avez des médicaments pour, euh, pour, se, pour se soigner, pour guérir euh, le VIH. » Et euh, notre réponse est euh, « Dans notre pays, moi je parle de Colombie ou de du Sud, le, le, la santé c'est pas un droit. Il est coincé aussi pour la corruption. Il y a une problématique de médicaments. Mmh. Quand je suis arrivé en France, le, mon médecin il a vu mon ordonnance, il m'a dit on donne pas sa merde, ça fait vingt ans. Parce que moi j'avais je, je, je, je, ouais, je, ouais. pris la On Ça, cette on le donne pas, ça fait longtemps ici mmh. en, en Europe. Donc là-bas, oui, on a un système de santé, mais le, la santé c'est pas un droit a été croisé pour la corruption, il faut faire quelques, faut faire quelques démarches administratives, il faut faire tout un, tout un parcours administratif pour avoir des médicaments, et on a finalement des médicaments qui sont obsolètes. Mm. Donc l'État français et les États du le, le premier monde, ça qu'on appelle le premier monde, le premier monde développé, nous rendent à la morte, nous renvoient renvoie à la morte, soit pour être séropositif, positif Soit pour, parce que dans notre pays, le fait d'être LGBT, d'être différent, d'être travailleux sexuels, il y a de la discrimination et la discrimination nous rendra la morte. Hmm. J'ai quelque chose à... En fait, pour rebondir sur ce qui a été dit. Je ne pense pas qu'en 2019, le problème, ça soit à la sexualité, parce que en tant que. Euh, euh, notre génération, en tout cas, on est ouvert question sexualité, on a une autre vision de ça par rapport, en fait, euh, aux musiques, à notre culture, en fait, aux musiques, aux clips, aux, aux films, à tout ce qui est dit et tout ça. Le, le tabou, le problème, c'est pas forcément la sexualité, mais je pense que c'est le fait de vendre ça entre parenthèses, en fait. Parce que je pense pas que ce soit vraiment le problème euh, en 2019. Parce qu'ils arrivent à... Les, les gens, ils arrivent à... À se dire, ok, c'est naturel. Parce qu'en fait, vu que tout le monde le fait, on ne peut pas se mentir sur ça. Mais quand il s'agit de, de travailleuses, de travailleurs du sexe, de là, ils se disent, ouais, oh, c'est pas tout le monde. donc euh, Du coup, c'est pour ça, je pense qu'il faut leur faire comprendre que le problème, il est. Enfin, voilà, il n'est pas là, Il n'y a pas de problème. ça problème, <rire> il est dans leur tête. Il est On est dans un scénario de fascisation par mm -hmm. le monde, on voit les états unis avec Monsieur Trump, on voit ce qui s'est passé à, à Brésil avec Bolsonaro, Brésil c'était euh, le pays le plus progressiste de Sud-Amérique avec mm -hmm. euh, tous les droits sexuels et les personnes LGBT et tout ça, et bon, pour le moment ils ont sont commencé à pénaliser euh, même les travail sexuel. donc on est dans un scénario de fascisation et de moralisation de la sexualité. Ouais.